L'Aquitech. J'en ai le <métionale> l'Aquitech. Je l'Aquitech. Je suis l'Aquitech. Je suis l'Aquitech. Je suis l'Aquitech. Je suis l'Aquitech. Je suis l'Aquitech. Je suis l'Aquitech. Je ou d'ailleurs un article comme site il y a des formations de ou des certificats gratuits à la open classroom, mais un bien de un site www.emploi.nat.n. Donc on audilkoum dit que il est quelqu'un comme étudiant ou il est qu'il comme hack comme business ou tu habbes les demandeurs d'emploi les demandeurs d'emploi Il y a des formations en numérique pour tous les demandeurs d'emploi tunisiens un mm partenariat -hmm, mm -hmm. donc open classroom avec la neti donc les les gens qui ont ont accès gratuit les certifications certification, formations formation, Je vous remercie de partager le malheur avec les gens qui ont e éducation en ligne gratuite une open classroom au titre de les certificats les traduits comme avec plus de potentiel sur le digital marketing ou plusieurs plusieurs de formation fel ou fel donc profiter voilà donc www.emploi.net.tn ou faites profiter les dira bon ta web snarky ou bibliothèque les open source ou aham les uh, sources les choses puis en pratique puis en les le digital marketing la Céline Vincent donc déjà l'open classroom Learn Digital with Google on Google il propose des formations فاسيل على الاخر بلاش فلوس زاده بلاش فلوس هي جوجل بلاش فلوس أه... معناها في الدومين تاع ديجيتال مي سي بلوتو دو الإنيسياشن. يعني مهم. ما فيهمش معناها او شاك مودول يلواو يسي ان بوتي تيست اون بعد باش ياخذوا اون سيرتيفيكاسيون ما يعاونوا الناس اللي افكارهم هكا شويه مفرده اللي ما يعرفوش منين يبداو عندهم باش ينظموا افكارهم بيتي احنا معناها نمشيوا التنظيم الافكار il pratique. Les hommes ils pratiquent. une certification, il pratique Sinon, la pratique. Et dès qu'ils ont pratique, ils pratique. il pratique. pratique. il pratique il propose des formations tout ce qui est inbound marketing, digital marketing, des formations gratuites et des formations payantes. Z, Z, à l'Habspot. À Hubspot. Aussi, il y a un jour qui Hubspot. l'Habspot, il n'est les débutants qui ont des moubils, même les pro, qui ont des moubils dans tout ce qui est CRM, les landing pages, je conseille que ce soit les débutants ou uh, les professionnels. ils se penchent un peu vers HubSpot. Mm -hmm. uh, Sinon, uh, la veille. La veille. La veille. La veille. digitale digital. Quand vous là aussi, une tâche à part entière. Ouais. femme enfin, a euh, bah, quelques articles mm -hmm. ou bah, les articles de y beaucoup elle a les blogs il y tu peux mal, les, les garder les stocker mm -hmm. il y a Feedly c'est euh, une application mangeons et l'on mangeons sur sur le web sur, sur PC Feedly F E E D L Y mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <SILENCIO> bon, je me disais je aujourd'hui avec la limitation, etc., jusqu'à 100 blogs. Et les jours... les <SILENCIO> <SILENCIO> <C 'est> <SILENCIO> les Et tu vas euh, trouver les derniers articles, les nouveautés, les Ou tu sais <SILENCIO> Les blogs, ou les sites, les Les articles, les articles, les articles, les euh, SEO euh, community management euh, UX manette, manet n'a ou et donc parmi les blogs Il les ajoute le journal du net euh, uh -huh. Uh -huh. Siècle, à voilà mm -hmm. c'est parmi les premiers uh, c'est digital euh, web marketing and com euh, j'ai un pote dans la com j'ai un pote dans la com, très holman, symp <rire> sympathique. Sympathique et euh, et qu'allez qu'à jour maner le blog du modérateur, le blog du mo du modérateur, bien a jour maner. Quand là m'habite les dimensions de de ta social media, mathalan. Quand ahna les dimensions, il va de l'obus, il est pas toujours des updates, j'dod, etc. Euh, le, tout ce qui est nouveauté euh, à suivre, les les mises à jour maner. Les, les algorithmes, les réseaux sociaux, les tendances, même une petite veille à, concurrentielle par rapport aux campagnes de com, etc. Mais pour pouvoir, je n'ai pas la veille concurrentielle, etc. Et aussi, mis à part ça, je lis dans présence sur Twitter, il crée des listes de veille mm -hmm. et euh, quand tu aimes un qui est en train de communiquer euh, à la, tout ce qui est actualité digitale ou elle elle tu fait une liste sur Twitter tu as l'écouté sur tu timeline tu peux tu peux les news tu peux tu peux tu peux tu peux 30 secondes, même peux tu secondes, tu tu un tweet jeudi à digital. Twitter, الواقع نتاعو انا عندي كونت تويتر برشا بعيد على تويتر فيه اكتيف ولا مش برشا بالخدمة نتاعي معناتها يعني نستعمله فور بروفيسيونيل معناتها مش هو صحيح يعاونك باش معلومات اسرع لكن في تونس است كو عنده فاعليه كبيره في الديجيتال ماركتينغ عنده فاعليه كبيره le temps de la ligne éditoriale de Twitter en la respectant c'est à dire fake news direct non, non, il n'y a pas de fake news la Twitter, au contraire si tu as une fake news dans je ne pas Twitter si c'est vrai je ne peux pas Twitter L'Inhab, en que notre Twitter, il y a quelqu'un, mais nous sommes la façon de communiquer, Yannick, par exemple, Twitter, si je vais partager une information sur Facebook, je risque d'être un carrément. carrément. Un followé. je ne veux pas de Facebook à Twitter. Je peux linker quand Twitter, quand LinkedIn dit pour il avoir plus de notoriété. Euh, je peux linker le compte Twitter et le compte Instagram pour donner plus de visibilité les posts Instagram. Mm -hmm. Mais linker Twitter à Facebook, elle a partagé le même contenu sur les deux plateformes. J'ai et... un que tu as une vidéo sur Twitter. Voilà, c'est du micro-blogging euh, et la communauté, c'est, je veux dire, des geeks. Je منهم معناها اللي جماعة تلقاهم على تويتر تلقاهم une communauté qui est assez active je suis heureuse oui, euh, ou, euh, pour m'inspirer et pour se connecter avec un autre Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux, je de c'est je je d'informations et de formations dans journal du net, digital, web and com, j'ai un pote dans la si com e et le blog du modérateur et dans ma un petit peu le digital marketing. a le rubrique de les applications et donc, c'est une que téléphone, les applications et à partir de quel âge Trois ans, mais il Trois ans. Bon, c'est vrai, l'utilisation les smartphones, c'est qu'on les les on Il ne faut pas, pas, faut pas <t 'un> les marginaliser, mais en même temps, euh, des applications Man <t 'un> bien, mais il faut choisir et surveiller les applications sur la vidéo mais par la suite il y a des propositions complètement il y a un nouveau syndrome aussi nouveau que ça, il ADD, C'est Attention Deficit Disorder. Donc, on a, un enfant n'arrive plus à se concentrer plus que 30 minutes. Et justement, c'est à cause de l'utilisation par les réseaux sociaux. Mais, je ne sais il, il, il déjà mais je dis ma barche à Plus, voilà, plus, plus. a un contenu dédié aux enfants mm -hmm, mm -hmm. On ne risque, risque pas, pas de les, de les choquer voilà. Exactement, voilà. Le fond, tu l'enfant tu peux gérer le temps d'utilisation par les applications mm -hmm, Donc, au bout de 20 minutes il y a un téléphone Tant mieux Et c'est mieux est un site tu es trop que tu dit fait 20 minutes à téléphone. Oui, Mais il y a aussi des applications, il ralme les langues, il ralme le calcul, qui... tout ce qui est, il aide à quel shape et, et voilà, Forms. Les, les formes. L', l puzzle. et, les puzzles. Les puzzles, qui fait mais les c'est des jeux éducatifs les sont en réalité les mais aussi j'ai remarqué ça apprend beaucoup l'enfant nous couleurs l'anglais les chansons elle a choisi nous l'anglais je suis en train de la Fais-le, fais-le, il Montez, montez. Ou je l'application, elle traînait de parler l'anglais, ma salle. Voilà, une application... English, well, I an application uh, uh, Harvard I c'est ma Lingokids. Ahha, uh -huh. gratuite, hein? Gratuite, well. gratuite. Tout fait, une partie payante, malgré nous, man. Enfin, mais on a une femme à gratuite. Là c'est le client, le consommateur. <rire> le consommateur. <rire> le oh, consommateur. Oh, well. Oh, well. Oh, well produit. Oh, le well produit. Lingokids. Lingokids, c'est une application qui aide beaucoup oh, l'enfant well. à apprendre les langues des vidéos en 2D, et 3D, on des vidéos réelles, mmh. un éducateur qui a avec l'enfant et il lui apprend. Oui, c'est bah, il, il y a des cours, il y a des il y a des Exactement. Il y a des cours. Il y a des bien Il y a des cours. Bien sûr, les parents, ils ont des cours. Sinon, il y a aussi des clubs Fitouns pour les enfants à partir de 6 ans, on sent pour autant connectés à ce point. Voilà, et dernièrement, on marque un club de broderie pour les enfants, filles et garçons à partir de 6 ans, euh, ou intégrer filles, euh, le filles neuro programme neurolinguistique mm -hmm. pour aider euh, l'enfant en pensant que la broderie va aider l'enfant en concentration. Pour libérer sa créativité, il peut dessiner des croquis ou en bas de manière mm -hmm. et aussi manière mm -hmm. a tout un programme. Il y a un série parce que les smartphones ils sont le matériel. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà et il y a aussi des clubs de robotique. Il y a un ou un rare pas des robots marcheurs, il y a un robot et il comprend pourquoi il a marché par la suite, le mécanisme, voilà. Donc moi je conseille les clubs. Mais tu te connais-tu il de mon camp, le téléphone ou une activité. Il activité. Oui, oui, oui. Franchement. Le téléphone, c'est un problème. Je ne peux pas Mais, il y a. L'utilisation, ils ont surveillé ou qui m'a la YouTube tout court comme ni télécharger YouTube Kids au moins ils ne risquent pas de chier faire Oui, pas de a qui est traumatisé a une expérience à YouTube une déjà à tant mieux, tant mieux, وصلنا للخاتمه نتاع لاكيديك بالنسبه ليوم ديجيتال ماركتينغ مع سيلين بن زدين باش نعطيك كلمه الختام سيلين شنو تحب تقول لي سيسمو فينا والله نحب نقول ان الافق نتاع الديجيتال اليوم في تونس معناها انا اوبتيميست <نحن> لهم اليوم سورتو بعد معناها البانديمي اللي صارت معناها اليوم راهو اقصد تونس اي كوموند اون لاين بي بي راهو نتاع في تونس c'est-à-dire le digital, comment ça marche, recruter des « Le besoin, la valeur du travail, le « community manager », à un certain moment, Maneha qui... Euh, certaines personnes, quand ils recrutent un hein, community manager, c'est pas vraiment un métier. Yani, il fait plusieurs tâches à la fois. Mmh. Non, aujourd'hui, Maneha, où la femme à Ou où est la femme à Bachatalop? les community managers, les designers, les UX designers. Donc, fait reconversion. fait formation, il les facultés. Et nous plus de community managers, de plus de designers, de plus de UX designers. Donc, il m'a dit, il il il faut Barka, vous faites un petit effort de veille ou tu arrives où l'intouma marromine où tu counes à la page, à Kahaou. Montez, Montez, voilà. Montez j'adonne. Euh, bon, qu'est-ce que c'est le laboratoire de transformation digitale? C'est le jour où on a parlé Donc, euh, tout le monde nous avons des expériences de la transformation digitale. سوف تسمعوني في إي تي لجنز نهار الخميس إن شاء الله ما زالنا متواصلين بالثقافات الإيجابية الهدفة على إكس فريم بعد شوية باش نسمعوا جيس رعيد في بوك تايم نرج تارى مقدم ميكرو أنيس جويني في الأخراج نقول لكم بسلامة إلى اللقاء نلتقي أوكي. الأسبوع القادم